Oui. Il Et est euh, 18h, nous soir, sommes mardi 7 avril, 7 avril en, direct en direct dans la salle 3S S, où, où je, je vais vous présenter, présenter avec, avec la gentillesse du professeur Gilbert Versier les, les bienfaits du sport en période de, de confinement, confinement euh, notamment, notamment avec quatre volets. Un premier volet avec la présentation de, de chacun, de ma part, du professeur Versier, et ensuite la présentation des séances « Bouger sans bouger de chez vous » avec le pourquoi, le comment et pour quel, pour quel public. La deuxième, le troisième volet, ça va être l'impact de l'activité physique et sportive sur le plan physiologique, cognitif, psychique et social. Voilà, donc euh, on va euh, avancer sur, euh, sur ce sujet. Alors je me présente, je suis euh, Benoît Campargue. j'ai été en équipe de France euh, de judo pendant euh, une dizaine d'années, dans les années 90. Euh, et ensuite j'ai euh, souhaité euh, transmettre à, euh, dans un métier qui est celui d'entraîneur de, national et puis entraîneur national olympique jusqu'en euh, 2012, et euh, fort de cette expérience, j'ai souhaité euh, faire bénéficier euh, tous les publics, y compris les publics éloignés, euh, de mon expérience du haut niveau, mais aussi du spectre euh, très large qu'est le sport, euh, la santé, l'éducation. Euh, il y a aussi évidemment euh, l'emploi et puis tous les bienfaits que, que ça peut avoir sur le plan physiologique aussi, mais sur le plan euh, également psychique. Donc à partir de 2012, je me suis intéressé au sport santé, j'ai été le référent de lîle de france pour le, le sport santé et puis aujourd'hui je suis chef d'entreprise, euh, directeur exécutif de sport management System, qui permet euh, de mettre en place des ateliers de sport en particulier en entreprise mais aussi dans les quartiers politiques de la ville au travers d'un dispositif mobile qui est le sport Sporttrek. Voilà, je laisse la parole au, au professeur Versier qui est à l'écran si vous le voyez et qui est le chirurgien du Tour de France, qui a été chef de service du de, de service orthopédie de, de l'hôpital Bégin. Euh, professeur Versier, vous avez la parole. Bonjour. Sportifs de haut niveau, mais pas que, avec pas mal de patients également qui présentent des problèmes dégénératifs articulaires. Donc on est tout à fait dans, finalement en continuité de, de l'action de SMS finalement. Tout à fait, merci Gilbert et puis bravo pour euh, pour vos actions. Euh, je sais que vous êtes un très grand chirurgien, des meilleurs chirurgiens de la place parisienne, notamment pour tout ce qui est euh, traumatologie de l'épaule et du genou et de la hanche, euh, pour en avoir fait l'expérience, ça s'est très bien passé. Euh, voilà, merci encore pour pour tout ce que vous apportez euh, dans la médecine et, et encore bravo à toutes les tous les intervenants, les personnels soignants qui je sais écoutent pour certains. Certaines, je salue d'ailleurs Ghislaine, René, Sandrine qui interviennent en ce moment auprès des, des patients du, du coronavirus. Euh, voilà. Donc je vais vous présenter rapidement les séances que j'ai souhaité mettre en place pour deux raisons. La première raison, c'est une démarche solidaire. Faire du sport à la maison, c'est pas anodin, c'est une petite organisation. Mais. Faire des actions solidaires de ce type-là, je crois que chacun, en fonction de nos compétences, peut le faire à notre échelle. Et j'ai souhaité le, le mettre en place gratuitement, évidemment, euh, pour tous les publics, de 5 à, j'allais dire, 77 ans, mais jusqu'à des personnes qui ont 80 ans, d'ailleurs, qui font, qui font ces séances, euh, dans ce studio, avec euh, sans matériel, j'allais dire avec du matériel, il y en a dans la décoration, mais en fait, on pratique volontairement sans matériel, juste avec une serviette au sol. Donc c'est une démarche solidaire évidemment euh, à mon niveau de façon euh, euh, très humble, mais aussi euh, c'est une démarche également citoyenne euh, pour donner un signal à, notamment aux plus jeunes qui comprennent pas parfois qu'on puisse faire du sport à l'extérieur. Euh, J'ai volontairement euh, souhaité le faire dès le départ à l'intérieur pour inciter les gens à, à rester euh, quand même chez eux, même pour la, la, pratique, euh, la pratique sportive. Voilà, c'est quelque part un... un un message pour le respect des consignes citoyennes, la lutte contre la sédentarité aussi, évidemment, dans les espaces confinés que sont nos appartements. Même si vous avez un pavillon avec un jardin, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Et le sport, la pratique sportive, activité physique en tout cas, permet de, de casser cette routine et permet de retrouver un petit peu d'enthousiasme de, dans, dans ce monde qui est, qui est en pleine mutation aujourd'hui, on le voit bien. Voilà, donc avant que la coupe soit pleine, avant d'attendre que les choses soient très compliquées sur le plan euh, psychologique, euh, il est important de casser cette routine pour euh, faire du sport, puisqu'on a été câblé pour, euh, pour ça au départ, pour, euh, pour travailler, pour faire des, des activités, qu'elles soient euh, sportives euh, ou pas. pas. Et, et puis ça, ça permet aussi de, de se ressourcer, ressourcer et repartir de, euh, de, de façon euh, qu quelque part de meilleur, meilleur, de meilleur pied, pied que si on, on reste sédentaire pendant ces, ces, ces journées-là. Voilà, alors, alors comment on, on le fait, fait on, on le fait, le fait en, en live. Donc, donc le, le lundi, lundi euh, midi à euh, 11h 11 par pardon, heure. le mercredi à 11h avec du yoga et euh, à midi du cross training à 11 heures également le vendredi avec du cross-training sur une thématique, une thématique gainage en travaillant sur les, tous les muscles profonds parce qu'il est important, notamment dans les sessions de fitness que vous pouvez faire en salle ou chez vous, de travailler tous ces petits muscles qui, et je parle sous le contrôle du professeur Versier qui opère beaucoup d'épaule, de genoux et de, et de prothèse, tous ces petits muscles qui sont hyper importants dans le maintien des articulations, professeur. Merci, professeur Versier. Euh, alors, le vendredi, c'est davantage du gainage pour justement travailler ces muscles profonds sous forme de circuit pour qu'il n'y ait pas de nuit de d'ennui dans, dans la session. Alors, c'est valable pour les enfants, c'est valable pour les, les personnes en activité, c'est valable pour les retraités, les seniors euh, dont je fais partie maintenant, malheureusement. Euh, voilà Après, euh, euh, comment euh, Évidemment, c'est euh, peu d'espace, zéro matériel. Euh, peu d'espace c'est 2 mètres carrés euh, je, je fais l'effort pour que chaque fois on utilise euh, peu d'espace avec 2 mètres carrés de, de, de surface pour ceux et celles qui ont, qui ont peu d'espace dans les appartements euh, ceux et celles qui n'ont pas de matériel chez eux et pour quel public eh bien, évidemment les télétravailleurs on a aujourd'hui 70% de personnes en télétravail c'est énorme donc il est important pour ces télétravailleurs on parle de qualité de vie en télétravail mais il y a aussi euh, la, la, la qualité de vie au travail mais aussi la qualité de vie au télétravail et pour ces 70 personnes de euh, collaborateurs, euh, télétravailleurs euh, l'activité physique et sportive fait partie intégrante je pense euh, de la qualité de vie en télétravail il et y a aussi les, les familles, familles les familles qui euh, euh, en confinement, confinement vivent plus, plus ou moins bien des les choses, choses en fonction de leurs espaces espace. et, et au travers de ça c'est une partie une pratique collaborative, collaborative qui permet de créer de du lien, créer lien euh, alors qu'on qu est rentré dans une, une certaine routine, routine hein. avec euh, parfois des tensions donc le sport permet évidemment de retrouver ce, cette, ce, ce lien, cette collaboration un petit peu particulière comme on le fait avec les, les collaborateurs en entreprise, avoir la vision de l'autre qui est différente de celle qu'on a euh, l'habitude de voir de façon euh, habituelle et puis évidemment il y a aussi les, les personnes isolées euh, ces personnes isolées qui euh, euh, ne sont pas ou peu ou très peu en contact avec, euh, avec l'extérieur évidemment mais aussi avec euh, les autres personnes et c'est un moyen aussi de connecter euh, ces personnes isolées, on a des femmes isolées euh, couples monoparentaux pardon, et euh, des personnes isolées qui au travers de la science de sport euh, sont connectées aux autres et échangent évidemment euh, euh, comme on va le faire ici, euh, je me tourne vers mon technicien qui euh, va me montrer les les commentaires que vous aurez à faire et puis les questions surtout que vous aurez par rapport à ces commentaires. Voilà, je salue Lydia, je salue Jérôme, euh, qui a un problème d'équipement. Euh, merci de votre présence euh, à toutes et à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Euh, Adrien, mon community manager, reprendra ces questions et puis me les, me les redonnera pour qu'on puisse, avec le professeur Versier, y répondre. Voilà pour le premier volet. Donc, euh, On va passer au, au, au deuxième volet qui est l'impact euh, de l'activité physique et sportive sur le plan physiologique, cognitif, psychique et euh, sociale. Euh, on va commencer par la partie euh, évidemment physiologique où euh, le professeur Versier va intervenir, euh, notamment sur le métabolisme euh, et puis aussi euh, l'amélioration des capacités physiques où j'interviendrai. Par rapport à mon expérience euh, du haut niveau, euh, j'ai vu des choses extraordinaires euh, se produire sur le plan physique et mental euh, grâce au sport. Et c'est tout, tout ce témoignage-là qu'on va vous, vous, euh, vous exposer. Voilà, déjà donc, sur le plan physiologique, professeur Versier, qu'est-ce que euh, vous pouvez dire de, de ce, qu ce que peut apporter le sport euh, en prévention, évidemment, mais aussi en, en rémission de, de, de l'activité la, de la, quotidienne alors bien sûr, on peut dire énormément de choses, beaucoup beaucoup d'articles sont écrits sur les bienfaits de l'activité physique et du sport. Et tout d'abord, une petite notion très importante qu'il faut se rappeler, c'est que l'organisme ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. C'est assez paradoxal, c'est contraire à la mécanique finalement, mais finalement, plus on se sert de son organisme, plus il s'adapte et plus on a une durée de vie finalement qui est longue. Alors bien sûr, le, cet organisme, il ne faut pas non plus euh, trop le solliciter, en particulier pour des activités euh, trop répétées, où là apparaissent ce qu'on appelle des technopathologies, c'est-à-dire des, des euh, pathologies spécifiques à l'utilisation de, de techniques d'entraînement beaucoup trop euh, importantes. Alors, euh, le sport, euh, tout d'abord, ça stimule toutes les fonctions. Toutes les fonctions de l'organisme sont stimulées par le, le sport, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que cette stimulation va améliorer la réparation tissulaire spontanée. Ça, c'est quand même de, quelque chose de très important, aussi bien sur le plan du cartilage, sur le plan de l'os, dans ma spécialité, mais aussi des, des autres euh, tissus, en particulier euh, neurologiques. Euh, L'activité euh, physique, elle permet, euh, bien sûr, d'entretenir passivement l'appareil locomoteur, avec notamment, chez, euh, je parle pour les, les dames, hein, à partir d'un certain âge, après notamment la ménopause, il y a ce qu'on appelle l'ostéopénie, c'est-à-dire qu'il y a une disparition de la fixation du calcium, et bien cette activité euh, sportive va physiologiquement euh, permettre la fixation euh, du calcium, c'est donc le meilleur traitement de l'ostéopause. Et puis bien sûr, il y a l'entretien euh, également actif, euh, musculaire, hein, que connaissent bien euh, les sportifs notamment de, au niveau, puisque ça va permettre eh bien, de maintenir le volume, de maintenir l'endurance, la force, l'exposibilité, mais aussi la souplesse musculaire. Donc alors, on a tout intérêt à, euh, à maintenir cette activité euh, physique. Merci professeur. Donc vous avez dit au départ que moins on se sert de notre corps et plus il s'use. Donc c'est un petit peu pour avoir fait des sports mécaniques pendant euh, 5-6 ans. Euh, c'est comme un moteur en fait qui à l'arrêt susse davantage que lorsqu'on l'utilise au quotidien. Bah oui exactement. Et pourquoi ça bah C'est tout simple, hein. c'est que l'activité la, euh, physique va augmenter et eh bien euh, entre guillemets l'alimentation tissulaire, euh, c'est-à-dire que ça va créer des microvascularisations, donc ça va permettre de nettoyer par exemple plus les tissus qui vont être mieux oxygénés qui vont euh, être mieux libérés euh, eh bien, de, de leurs déchets et, et donc euh, vont avoir une durée de vie beaucoup plus importante. Merci beaucoup pour ce, ce témoignage de, de grande qualité. Euh, en ce qui me concerne, pour euh, être spécialisé aujourd'hui sur le sport santé et euh, les euh, ateliers de sport en entreprise qui procurent beaucoup plus de choses que sur le plan physiologique, évidemment, il y a le lien social, toute la relation entre les services et, et, et évidemment la relation à l'autre qui est, est aujourd'hui très importante. Et puis l'engagement qu'on demande aujourd'hui dans les entreprises. Donc l'amélioration des capacités physiques, évidemment, il n'y a pas de, de sujet là-dessus, euh, sauf que il faut y aller... Progressivement, C'est pour ça qu'il est important, et je le répète à chaque, à chaque séance dans nos émissions « Bouger sans bouger de chez vous », qu'il faut vraiment adapter chaque exercice à vos capacités et pas chercher toujours la performance. La performance en individuel c'est évidemment s'occuper de soi, c'est un moment qui est privilégié aujourd'hui dans le confinement, c'est un moment où on doit utiliser, optimiser pour, pour s'occuper de soi, s'améliorer aussi physiquement, mais c'est aussi ne pas rentrer dans des extrêmes. Donc il faut évidemment progresser doucement sur vos capacités et puis essayer de quelque part être surtout régulier et tout ce système-là permet de, de cadrer aussi euh, vos journées en prenant rendez-vous avec les séances pour, pour évidemment progresser sur la partie euh, physique euh, qui n'était pas une nécessité au début du siècle dernier et où on faisait 8 fois plus d'activité physique, aujourd'hui on fait 8 fois moins d'activité physique qu'au début du siècle dernier donc la sédentarité a augmenté, Alors, on, on reparlera de, notamment des maladies chroniques qui sont générées par euh, la sédentarité dans la troisième émission, le troisième mardi où on fera une émission spécifique sport santé mais voilà donc c'est quelque chose de, de très important de faire les choses progressivement avec ses capacités, pas chercher à, à battre des records du monde, au contraire c'est pas du tout le sujet mon expertise du sport de haut niveau c'est pas du tout la performance, c'est la qualité des exercices, sous le contrôle évidemment de nos éminents spécialistes médicaux, le professeur Versier évidemment, nous avons toujours une qui qui est, euh, qui est participante au niveau des séances et qui, quelque part, euh, nous donne des retours après euh, sur euh, comment améliorer les exercices qu'on vous propose. Notre euh, doyen ou doyenne à 80 et quelques années, je crois que c'est 82 ans, euh, elle participe à toutes les séances et, et ça se passe bien parce que, justement, elle adapte les exercices en fonction de ses capacités. Voilà. Voilà. Après, il y a la... tout ce qui est prévention. Euh, Aujourd'hui, on a euh, euh, de moins en moins de d'exercices à faire au travail et puis aussi euh, au, au quotidien euh, dans la vie euh, privée. Et donc euh, l'agilité, euh, la disponibilité, la coordination euh, se perd très rapidement avec l'âge, comme on en avait euh, évoqué, euh, on avait échangé avec le professeur Versier sur une de nos séances. L'équilibre est très important aujourd'hui. Alors pour avoir été judoka, j'ai quelques restes euh, à ce niveau-là, euh, mais... À partir de 30 ans, on perd évidemment de la masse musculaire, on perd de l'équilibre, on augmente l'ostéoporose qui est accélérée évidemment avec euh, les, les, les dames à partir de, de 40-50 ans. Et, et donc il est important de, de retravailler cette proprioception, ce travail d'équilibre qu'on qu pratique toujours sur les séances avec des mouvements adaptés à tout le monde euh, et qui, euh, et qui euh, permettent justement de retrouver cette aisance et, et surtout cette confiance en soi qui est qui est hyper, hyper euh, euh, euh, vérifié au, au niveau de la pratique sportive. Je reprends les petites questions que me tend mon community manager. Euh, merci pour ces conseils précieux. Olivier, alors que penser des déficits en vitamine D avec le confinement, au moment où nous devrions plus sortir et profiter des bienfaits du soleil, professeur ah, Alors ça, bien sûr, c'est une <rire> question qui revient souvent même chez les patients, euh, euh, disons... Euh, euh, qui présente de l'ostéoporose ah, il faut savoir que le corps est capable d'emmagasiner de, de, suffisamment d'éléments pour tenir pendant 2 à 3 mois le, dé, le déficit en vitamine D c'est pas du jour au lendemain c'est quelque chose qui, euh, euh, qui se produit après de nombreux mois euh, on dira à l'ombre ou après de <rire> nombreux mois sans prise de vitamine D donc vous êtes en train de dire qu'il vaut mieux boire que, régulièrement que d'aller au soleil régulièrement non mais euh, on peut, on peut euh, euh, rester confiné quelques semaines sans avoir euh, une ostéoporose à la sortie. Bien Et justement, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, compenser ce, ce déficit de vitamine D par une augmentation des contraintes mécaniques sur notre corps, même en période de confinement, puisque ça permet eh d'améliorer la fixation euh, de, du calcium, du phosphore au niveau de, de ces travées au sol. Donc finalement, l'activité va compenser pendant quelques semaines la carence en soleil. Merci. Euh, on va parler aussi de, du surpoids euh, et de, de ce que peut entraîner aussi la sédentarité, c'est-à-dire le surpoids. On a, je crois, 60%, 70 de, 60 de Français euh, qui ont plus de 40 ans qui sont en surpoids. Euh, on est passé à 65% récemment. Euh, donc, euh, en confinement, il est évident que la sédentarité augmente et il est évident qu'il faut se mobiliser encore davantage. Donc, aujourd'hui, on parle de sport, effectivement, mais moi, j'aimerais davantage parler d'activité physique parce que il n'y a pas que le sport, il y a aussi l'activité physique mais qu'on pratique de moins en moins parce que évidemment le travail euh, on passe 70% de sa vie dans le travail et donc le travail est aujourd'hui sédentaire, c'est un écran et une position assise et, et donc forcément euh, on n'a pas d'activité vraiment physique donc le sport permet de compenser ce, ce déficit et permet aussi de compenser le, la prise de poids dans ce moment là, donc si vous faites une activité régulière évidemment vous créez un signal pour se dire bah, « je vais aussi m'occuper de ma nutrition, de mon alimentation » et c'est toute une démarche que vous allez enclencher au travers de l'activité sportive. Donc il est important que ça soit une continuité, pas simplement « one shot » une fois, où on se met minable sur une séance et puis derrière on est tellement fatigué qu'on n'a plus envie. D'où l'intérêt de faire les choses très progressivement et puis en même temps qui peuvent amener d'autres déclencheurs, notamment euh, la nutrition, euh, la santé et puis euh, pour une fois, prendre le temps de, de, de vivre normalement et de s'occuper de soi. Voilà, sur le plan... Euh Cognitif maintenant, euh, sur le plan cognitif, il est évident que, et les études de l'INSERM l'ont prouvé, on en reparlera dans, dans 15 jours sur l'émission la, la, Sport Santé, euh, la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception, l'attention euh, sont mis en avant et sont euh, euh, quelque part sollicités au travers de la pratique sportive. Comme l'a dit le, le professeur Versier, il est évident que euh, le moteur, c'est-à-dire notre corps, s'use davantage à l'arrêt qu'en fonctionnement. C'est pareil pour la partie cognitive, notamment le cerveau. Il est reconnu que à partir du moment où on fait fonctionner euh, le corps, ben, l'irrigation du cerveau va mieux, la mémoire fonctionne de meilleure façon. Et aussi la communication, puisque 90% de la communication passe par le physique. Donc si on a une confiance, euh, on a une posture physique, eh bien, il est évidemment évident qu'on aura une meilleure communication. Professeur Versier, sur le plan cognitif, mémoire, apprentissage, langage, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire de, de, des bienfaits du sport Alors, ça, il y a de très, très belles études, notamment euh, nordiques, euh, qui ont montré que l'activité euh, physique, lorsqu'elle est faite de manière régulière, parce qu'il ne pas effectivement de faire du sport une fois par mois euh, régulière ça veut dire si possible trois fois 30 à 45 minutes par semaine hein, c'est euh, ce que l'on suggère euh, aux gens qui veulent faire du sport de manière aussi raisonnée c'est à dire ne pas dépasser si on n'a pas l'habitude 50-60% de la fréquence cardiaque maximale je rappelle au, au passage que celle-ci est calculée en fonction de l'âge c'est 200 moins, moins l'âge 60 ans, par exemple, c'est 360, la fréquence cardiaque maximale. Donc, 50%, ben, vous voyez, c'est 80, 90 pulsations par minute, pas plus. Et eh ça, c'est raisonné et raisonnable, c'est-à-dire qu'il euh, faut éviter tous les incidents, tous les accidents cardiovasculaires, etc. Donc, si on pratique ça de manière régulière, même à partir d'un certain âge, et eh bien, on a euh, une, un impact très, très important sur les activités euh, cognitives puisque globalement on a euh, des capacités qui sont deux fois plus importantes que celles qui ne font pas d'activités sportives. Donc vous voyez que vraiment ça, ça a été démontré par de très belles études, et en particulier pour les activités en aérobie, c'est-à-dire les activités d'endurance, comme la marche tout simplement, la marche non pas de 30 minutes, mais une heure, deux heures de marche, le trekking, ou euh, le jogging euh, à, à vitesse tout à fait raisonnée, le vélo, la natation, ce sont des activités qui permettent d'augmenter et en tout cas de maintenir les activités cognitives. Alors, moi, j'aimerais faire un petit sondage euh, au travers de cette conférence débat euh, pour savoir qui euh, pratique de l'activité physique régulièrement tout en étant en confinement. Euh, pourquoi cette question Parce qu'il est important d'avoir le, le retour euh, quelque part des, des populations. Aujourd'hui, nous avons, euh, il y a beaucoup de, de coachs sportifs qui font des séances de sport. Donc, il y a pléthore de, de, de choix. Euh, il y a des applications. Alors, je sais que le ministère des Sports a choisi pour des raisons pratiques l'application. Euh, des applications Bon, nous, c'est pas tout à fait notre, notre fonctionnement, mais c'est utile aussi. Donc, est-ce que quelque part euh, chez vous euh, ça permet de vous sensibiliser à, à l'activité et est-ce que vous pratiquez euh, de l'activité physique Alors, j'aimerais que vous répondiez euh, avec un, un petit commentaire euh, en même temps que vous puissiez poser vos, vos questions sur, euh, sur le site Facebook. Voilà, on attend vos, vos, vos questions, on est là pour débattre mais pas euh, faire euh, simplement monologue. Donc n'hésitez pas, euh, bombardez-nous de questions, de commentaires ou de réflexions ou d'analyses que vous pouvez euh, aussi avoir de votre côté puisqu'on est euh, on est très sensible à tout apport, euh, à, à vos apports, euh, vous avez des connaissances nous aussi et, et ce qui est important c'est de mutualiser justement euh, justement ces, ces, ces, ces connaissances. Voilà, on va euh, enchaîner sur le, le, le, le plan psychique puisque la, la partie cognitive et psychique sont très liées, mais ce n'est pas euh, la même chose. Sur le plan psychique, c'est-à-dire la santé mentale, il est évident que, euh, au travers du sport, et je l'ai vérifié euh, dans le monde de l'entreprise avec qui je travaille euh, beaucoup, euh, nous mettons en place des ateliers de sport en entreprise, mais pas que pour la pratique sportive. La pratique sportive est quelque part euh, un prétexte, un levier pour créer du, de la confiance, pour créer de la motivation, pour créer de l'engagement et de l'enthousiasme, pour avoir une vision de l'autre qui est complètement différente, et retrouver du, du goût et de l'envie d'aller au travail. Et euh, je me rappelle d'un témoignage que, que j'ai eu euh, dans une grande entreprise du CAC 40 avec qui on travaille, euh, des témoignages qui disaient « mais quand on a sport le midi, l'après-midi est comme un matin ». Donc ça veut dire qu'on réactive les, les, le sens cognitif, euh, le, la partie psychique, euh, et euh, la confiance en soi, euh, et on travaille beaucoup mieux, euh, évidemment, euh, dans l'entreprise, dans ces conditions. Donc, quelque part, mettre en place ou pratiquer ou, ou participer à une séance sportive, c'est aussi s'occuper de soi, euh, c'est euh, mettre euh, en place... Euh, une démarche, euh, et c'est évidemment trouver de la confiance pour ensuite trouver des projets, euh, redonner du sens, euh, et puis de l'enthousiasme dans le, dans le quotidien, et surtout, évidemment, euh, dans les moments comme aujourd'hui euh, en confinement. Une petite remarque, professeur euh, Oui, là aussi, on sait très bien que le sport est euh, finalement le meilleur des antidépresseurs. Voilà, ça, ça a été prouvé. Euh, c'est neutre ce Prozac et euh, notamment dans les situations de stress on sait que l'activité euh, physique permet de, bah, de supprimer euh, c est, c est cela et en milieu militaire notamment euh, ça, ça a une action un impact très important l'activité sportive puisque ça permet de prendre confiance en soi et d'avoir un bien meilleur moral ça a été démontré par de très belles études euh, notamment par les chercheurs euh, de l'Irba, euh, qui est l'Institut de Recherche euh, euh, des Armées. Je vous rappelle que le professeur Versier a été euh, chef de service euh, orthopédie à l'hôpital Bégin, euh, un éminent professeur et euh, chirurgien du Tour de France euh, depuis euh, de nombreuses années, chirurgien aussi du Paris-Dakar, et donc il, est, euh, il connaît bien ces, ces sujets-là. Euh, je salue euh, Guillaume Ledru qui nous dit euh, euh, 30 minutes à 60 minutes par jour, alors, euh, L'OMS préconise effectivement 30 minutes de pratique douce ou 20 minutes de pratique un peu plus intensive par jour. Euh, voilà Guillaume, tu, tu es tu es dans les dans les clous. Hein. Euh, alors 30 minutes à 20 minutes, c'est évidemment le minimum syndical. Si vous pouvez faire une heure, c'est une heure, mais vous n'êtes pas obligé de courir pendant une heure. Ça peut être, comme disait le professeur de la marche, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui, donc on le fait à l'intérieur. Euh, si vous assistez à nos séances, ben vous verrez qu'on peut faire un petit footing sur place pendant au moins un quart d'heure voire une demi-heure. Donc il y a toujours des possibilités. De de le faire je salue euh, un chemin vers soi, euh, qui est un, un collaborateur de la direction régionale jeunesse et sport bonjour à la direction régionale jeunesse et sport de paris euh, qui nous dit que euh, le renforcement à la maison se fait tous les jours donc euh, bravo catherine qui va à la gym euh, direct euh, et les séances que euh, sont super géniales. merci catherine pour euh, votre témoignage sur nos, euh, parties, nos nos séances de sport jean paul marquez qui euh, fait deux trois, trois heures par jour et qui a 58 ans et qui est guéri d'une longue maladie euh, donc voilà encore une fois euh, dans 15 jours on aura une, une, une émission sur le sport santé donc là on est vraiment sur la, la prévention des, des troubles des maladies chroniques notamment et donc euh, voilà bravo pour euh, votre euh, votre ténacité pour la pratique sportive euh, et qui euh, parfois permet la rémission de, de certaines longues maladies euh, voilà Myriam qui a fait toutes les séances bravo Myriam merci Olivier Callas aussi euh, qui euh, pratique en famille. Alors on, on, on parlait du pas de la partie psychique euh, parce que le, le sport, la pratique sportive donne de la confiance, euh, crée euh, de l'innovation, permet de créer. Des... On est beaucoup plus innovant après une séance qu'avant, que, que même si physiquement on est fatigué. Mais on a besoin d'être fatigué physiquement. Euh, mais on a aussi toute la partie, euh, euh, comment dire, convivialité, lien social, qui se fait au travers du numérique en ce moment parce qu'on n'a pas le choix. Mais je peux vous dire que dans le monde de l'entreprise, c'est le seul un le seul moment où les collaborateurs sont en mode avion. Donc ça, c'est la première chose. Donc On met les collaborateurs en mode avion, c'est le seul moment de la journée où ils n'ont pas d'écran parce qu'on fait des pratiques collectives et c'est peut-être le seul moment où ils ont l'occasion de parler à leurs collaborateurs de services différents. Donc ça permet de créer un lien important dans un moment de convivialité entre des services qui ne se parlent pas ou peu ou entre des collaborateurs qui ne se parlent pas ou plus ou peu y compris dans les open space. Donc voilà, c est, c est, le sport est vraiment euh, euh, créateur de, de liens sociaux. Donc on a vu la partie euh, psychique euh, et puis euh, la partie sociale, évidemment, qui est, qui est très importante, euh, la lutte contre l'isolement. On l'a vu, n'hésitez hein, euh, pas à, la fra à frapper euh, à la porte des associations sportives qui aujourd'hui en euh, son intérêt général parce que euh, on, on fera euh, une émission aussi là-dessus, ça sera la, la troisième, l'éducation et le sport. c'est euh, Le sport et, et et un levier de valeur éducative hyper important. Et donc, pour vos enfants, c'est très important de pratiquer le sport en association. Euh, voilà et puis euh, donc pour la partie euh, lien social on a aussi une vision de l'autre qui est un peu différente dans le sport que celle qu'on a l'habitude de voir, soit dans la vie de tous les jours euh, soit euh, dans, le, dans le travail euh, soit au quotidien, moi je sais que j'ai rencontré mon pharmacien dans, la, dans, la, dans le club de sport et, et, et voilà ce monsieur j'ai appris à le connaître là euh, alors que euh, bah, je le voyais derrière le comptoir mais d'une façon euh, complètement différente voilà, je vois, euh, Isis Barreto, euh, bonjour, quand on, travaille, euh, quand on travaille la coordination, quel est le temps de travail maximum et quel est le temps de récupération Alors, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de temps euh, préférentiel. Euh, dans tous les cas, pratiquer c'est mieux que rien, même si c'est 5-10 minutes, c'est pas un souci, mais euh, la limite, c'est votre limite en fait, euh, avant d'atteindre la limite. Euh, quelque part, il faut euh, se prémunir d'aller... Euh, euh, toujours euh, au maximum euh, je sais que ça fait du bien mentalement de temps en temps mais euh, bon, rester un, un petit peu en dessous de son max c'est quand même pas mal vous avez des repères hein, sur le plan cardiovasculaire et c'est pour ça que dans nos séances on fait toujours le test Ruffier-Dixon euh, au démarrage sous le contrôle du professeur euh, Versier pour que chacun voit euh, où il en est sur le plan cardiaque euh, sachez que les pulsations cardiaques maximales à l'effort maximal est de 220 moins l'âge mais je vous déconseille d'y aller parce que euh, ça peut être dangereux, surtout dans des périodes comme aujourd'hui où euh, le Covid peut être sous-jacent parfois, où il y a des personnes qui ont des problèmes de respiratoire ou, ou en particulier d'ailleurs cardiovasculaires. Donc, ISIS. Il n'y a pas de, de temps préconisé. Euh, nous, on a fait un format avec du temps de travail, du temps de repos euh, pour que ça soit simple sur le visuel et pour que ça soit pratique au pratique surtout avec euh, évidemment un chronomètre en ligne qu'on voit, euh, qu voit en ligne. Et puis voilà, C'est la convivialité aussi surtout qui fait, qui fait la différence et, et si on a envie de, de rester un peu plus longtemps, on peut le faire. Oui, professeur Oui, euh, en termes de temps de récupération, je crois que c'est très important. D'avoir l'habitude ou de, de, de se connaître et en tout cas prendre ses pulsations et ne pas repartir dans une activité intense lorsqu'on a une pulsation qui est à 120 par exemple. Il faut quand même, pour pouvoir justement bénéficier de l'activité physique, eh bien redescendre dans les tours aux alentours de 80-90 avant de, de reprendre eh bien, un run par exemple. Tout à fait. Alors il y a une question de Lydia. Lydia, est-ce que la marche en ville peut-être pratique, comptabilisé dans ces séances, en dehors évidemment des, de la période de con confinement. Il est évident que oui, euh, toute activité physique est bonne à prendre et j'ai tendance à dire que parfois les moyens de transport que sont le métro, le bus, dans la vie normale, en dehors de, de, des périodes de confinement, euh, sont une bonne chose. Il y a deux façons de prendre le métro. Une première façon, où c'est embêtant parce qu'on on perd du temps, on a des escaliers à monter, on a de, des couloirs à à franchir et puis il y a une deuxième façon qui est de se dire ben, finalement euh, prendre les transports c'est aussi faire de l'activité physique et puis euh, c'est pas si embêtant que ça parce que j'aurais gagné du temps j'aurais pas besoin de faire du sport à l'arrivée parce que je vais prendre les escaliers, parce que je vais marcher et mon activité physique je vais la faire dans les transports soit en vélo, soit dans le métro soit en courant derrière le bus si vous êtes en retard mais euh, voilà tout est bon à prendre aujourd'hui tellement nous sommes en sédentarité au quotidien et la sédentarité a atteint une limite inacceptable pour le corps humain Professeur. Oui, par exemple, il y a quelque chose d'assez euh, amusant. On voit, moi j'ai plusieurs patients qui ont plus de 55-60 ans qui disent, ben, moi je fais mon activité quand je viens par exemple consulter en euh, m'arrêtant une, une station avant. Voilà, ça permet d'avoir euh, une, une marche un peu plus prolongée ou au contraire en prenant les escaliers ou, ou des escalators ou alors en marchant, en montant les marches dans les escalators. Tout ça, ce sont des... Euh, des euh, finalement des actions que tout le monde peut avoir pour augmenter son activité physique. Voilà, et au travers de, de ces actions-là aussi, il y a le, le stress, euh, c'est-à-dire que, euh, comment dire ne soyez pas stressé parce que vous êtes en retard, parce que vous êtes descendu une station avant. Donc il est évident qu'il faut faire les choses de, dans des bonnes conditions. Euh, après, dans le monde de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Si vous avez des escaliers, prenez les escaliers. Si vous avez une séance de sport, faites du sport. Ne vous posez pas de questions de heure avant. Moi, je suis fatigué, j'ai faim, je vais aller manger. Puis, euh... Donc profitez de tous les, toutes les opportunités que vous aurez euh, pour euh, pratiquer ces séances de sport. Après, euh, aujourd'hui, 87% des collaborateurs en entreprise souhaitent qu'il y ait du sport en entreprise. Pourquoi Parce que quand on le fait le midi, le sport est fait. On n'a plus besoin de se poser la question le soir quand on a faim, quand on, on doit aller récupérer les enfants, on doit aller faire des courses. Il y a, une fois sur trois, on ne peut plus y aller alors qu'on avait programmé d'y aller. Donc le sport en entreprise le midi... C'est du pratico-pratique. Pratique. Donc c'est fait, on n'a pas besoin de se reposer la question le soir. Et le soir, on peut rentrer tranquillement, aller récupérer ses enfants ou euh, préparer à manger ou euh, tout simplement s'installer euh, à l'heure du repas. Petite question euh, concernant euh, Quentin de Manjou qui pose la question suivante. Quel est le temps de récupération recommandé entre deux entraînements de musculation Alors, il y a plusieurs écoles euh, à ce niveau-là. Euh, alors pour avoir fait du haut niveau, avoir préparé des grands athlètes comme Teddy Riner pendant de 2003 à 2012, c'est vieux mais c'est toujours c'est bonne histoire, c'est comme ça. Euh, il y a plusieurs écoles. La première c'est euh, déjà la progressivité. Donc ça c'est important, on ne passe pas du jour au lendemain à une séance de musculation euh, classique. Donc on fait d'abord du renforcement musculaire, on fait un travail de proprioception, on fait un travail euh, de, de gainage et ensuite on passe à quelque chose d'un peu plus consistant, avec des poids additionnels éventuellement. Après, lorsqu'on on est arrivé à, à un aboutissement, c'est-à-dire avec une vraie séance de musculation, avec des, des poids additionnels, euh, il faut du repos derrière pour que le muscle, les petites fibrounettes qui sont euh, un petit peu abîmées, notamment sur le travail en excentrique, puissent se reconstituer et qu'il y ait une progression, une progressivité dans dans l'effort. Donc, je dis à minima, c'est euh, une journée de repos. Donc, une journée sur deux, faire de la musculation, c'est très bien. Par contre, faire tous les jours ou deux fois par jour, attention, parce que euh, ça peut avoir des conséquences sur vos tendons, qui à un certain âge sont usés, comme les miens. Et euh, je sais que si vous en faites beaucoup, même si les muscles ne posent pas de problème, à un moment donné, ça va être les tendons. Donc attention, beaucoup d'étirements après, un petit peu d'étirements avant, et ça c'est très important. Professeur Versier, les étirements. Ah oui, ça c'est. Bon Effectivement, <rire> ça, ça, ça provient finalement de la physiologie des, des fibres musculaires. Les fibres musculaires, c'est comme une roue dentée. C'est-à-dire que plus vous travaillez euh, de manière intensive en renforçant vos muscles, en voulant gonfler vos muscles, vous allez euh, finalement euh, les raccourcir. Or, si vous raccourcez si ces muscles, vous allez tirer beaucoup plus sur ces insertions musculaires. Donc il est fondamental, après chaque activité euh, physique euh, soutenue, eh bien, de pratiquer des étirements, on dira 10% du temps. Voilà, C'est ce qu'il faut que vous gardiez en mémoire. Vous travaillez 60 minutes et vous faites au moins 6 minutes d'étirement sur les muscles qui ont été travaillés. Et quand on fait de la musculation, effectivement, il ne faut pas euh, en faire tous les jours mais vous pouvez en faire aussi euh, euh, régulièrement en alternant les muscles qui travaillent c'est à dire vous faites le bas un jour vous faites euh, ben l'eau le, le lendemain ça permet comme ça de laisser au moins euh, 48 heures vos muscles au repos voilà la, la régularité est hyper importante et, et là je lis le, le petit commentaire de Roland Girbal qui a plus de 70 ans je crois euh, Roland euh, merci de me confirmer euh, moi personnellement je suis toutes tes séances euh, les séances bouger sans bouger de chez vous dans le studio 3S qui est juste derrière moi euh, qui sont super bien faites et très équilibrées et pour en faire profiter mon entourage j'ai créé un groupe privé Facebook où je reproduis ces séances donc merci Roland de ta fidélité et surtout de ta régularité même à 70 ans il n'y a pas de il y a pas de frein pour pratiquer mais il faut pratiquer évidemment à son niveau quand on a, on a des petits pépins ben, on, on ralentit un petit peu ou on, on pratique un autre, euh, sur un autre segment, le bas si on a un problème en haut et le haut si on a un problème en bas et puis à partir de là on garde cette irrégularité il n'y a rien de pire que stop, un, stop and go et plus on va s'arrêter plus on va se blesser à la reprise donc il est important d'avoir cette régularité si on n'arrive pas à faire du de la musculation, on va faire de la natation tout simplement ou autre chose voilà, Olivier, un bienfait de ce confinement, évitez les ascenseurs, prenez les escaliers, gardez cette habitude. Oui, Olivier Calas, c'est tout à fait ça. Et de toute façon, ça se fera de plus en plus. Euh, je pense qu'on va interdire les ascenseurs pour les deux premiers étages, à part les personnes qui sont évidemment, euh, euh, comment dire, en handicap, un problème de handicap. Euh, mais c'est euh, voilà, c'est conseillé et recommandé aujourd'hui, puisque la sédentarité nous guette à tous les coins de rue. Céline, Céline Allemerch, euh, est ce que le professeur Rassi est toujours? Est-ce que le professeur Mercier est toujours médecin militaire, professeur Eh bien non, Céline, après 40 ans de, de bons et loyaux services sous le drapeau, j'ai quitté l'armée en 2017 pour continuer une activité chirurgicale euh, libérale dans la région parisienne. Merci professeur. Petite rectification, Roland Girbal a 65 ans et pas 70 ans. Bon, désolé Roland, ça fait très longtemps que je ne t'ai pas croisé, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait la comptabilité. Voilà, donc on a parlé de l'impact de l'activité physique et sportive sur le plan physiologique, sur le plan cognitif, sur le plan psychique, sur le plan social. Ah, très important pour moi il y a euh, cinq six axes euh, sur la pratique, euh, la pratique pardon j'arrive plus à parler la pratique physique la coordination la proprioception le renforcement musculaire la coordination le cardiovasculaire et le lien social, qui pour moi est le plus important lorsqu'on va dans les quartiers où les gens ne se connaissent pas, alors qu'ils habitent à 10 mètres l'un de l'autre, je peux vous dire que le sport leur permet de se reconnecter entre eux, et euh, évidemment permet ce lien social, et qui permet euh, à la société d'aller mieux finalement. Parce qu'aujourd'hui on a des populations et des publics qui ne se parlent pas, ou ne se parlent plus, euh, les quartiers avec euh, des, éventuellement des, des euh, cadres de la fonction publique, avec des chefs d'entreprise ou des collaborateurs, ou des jeunes avec des anciens. Et l'intergénérationnel dans le, dans le sport, je peux, je peux témoigner au travers du Citizen Sport Truck, fonctionne très très bien. On a fait pratiquer euh, des agents de la police avec des jeunes sans qu'on leur ait demandé et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, une fois que les personnes se connaissent, ben, finalement il y a moins de problèmes. Et les problèmes aujourd'hui, c'est aussi un peu parce que les, les populations, les publics ne se parlent pas ou plus ou pas assez. Voilà. Le cinquième point, c'est la partie évidemment organisationnelle, euh, c'est-à-dire euh, redonner un cadre structuré dans, ce, dans ces, cette période de, de confinement, euh, prendre rendez-vous avec soi-même au travers euh, du sport, euh, avoir un moment de déconnexion euh, du télétravail. Euh, évidemment, en télétravail, on a, on a une certaine liberté, on a une autonomie, mais on a aussi un isolement et il est important de, euh, quelque part, euh, structurer euh, se structurer sur ces journées euh, qui, au final, euh, de, peuvent être très très longues et, et un petit peu embêtantes parce qu'on n'a on plus le lien avec ses, ses collaborateurs, ses amis du travail. On peut ne pas aimer son travail, mais on peut aimer son travail parce qu'on a des amis dans le travail. Il y a, il y a toujours un, un moyen de, de positiver et le sport en fait partie. Euh, euh, voilà, ça permet aussi chez soi de séparer la partie privée euh, de sa séance de sport. Ça permet de déconnecter de la journée, de ses enfants ou pratiquer avec ses enfants. Euh, au moment où on fait euh, le sport donc euh, finalement le, le, le confinement c'est faire bonne fortune au bon cœur et se dire que il y a plein de côtés positifs euh, euh, qu'il faut mettre en place et, et pas perdre de temps surtout pour ça parce que autant c'est très long mais autant ça va passer et après derrière ben, finalement on n'aura pas bénéficié de, de ces côtés positifs même si évidemment il y a des côtés évidemment très négatifs je prends un petit message de Myriam Myriam, penses-tu après le confinement, que tu continueras les séances de sport, euh, bouger chez vous, sans bouger de chez vous. Euh, cela nous permettrait de continuer à notre rythme et selon notre emploi du temps, car c'est plus pratique que les salles de sport. Alors, Myriam, oui, je pense que oui, parce que pour nous, euh, l'inconvénient est devenu une opportunité. C'est-à-dire que j'ai tendance toujours à dire que euh, un échec devient toujours une opportunité. Euh, le jour où euh, un de mes grands champions a perdu, c'est devenu une opportunité, euh, parce que derrière, il s'est blindé pendant euh, de nombreuses années et n'a jamais perdu en combat. Voilà, l'échec devient une opportunité. La période doit être une opportunité pour nous, quelque part, de construire quelque chose de positif pour l'avenir. Donc, Myriam, j'ai tendance à dire « ah oui », parce que, euh, euh, parce que bah, ça marche bien, euh, parce qu'on euh, fait de la qualité, je pense, euh, en équipe avec le professeur Versier, avec Anne Guillermier qui est kinésithérapeute euh, et donc au travers de, de ces séances on, on crée un peu de bonheur euh, dans chaque foyer et rien que pour ça, le sport c'est formidable le sport c'est la vie finalement alors euh, un petit commentaire de Anaïs euh, l'équipe d'énergie Éolienne de France euh, bonjour Anaïs, oui puisque Ana énergie Éolienne de France est un de nos clients euh, un gros opérateur des énergies éoliennes l'avenir sûrement au niveau de l'énergétique. Euh, apprécie fortement les entraînements hebdomadaires en équipe proposés par Sport Management System merci Anaïs, beau commentaire euh, on fait ça au bureau alors chez énergie éolienne de France c'est extraordinaire j'espère qu'un jour on pourra faire des images parce que on fait notre séance de sport au milieu de tous les bureaux et des gens qui travaillent et donc les personnels se sont habitués, alors il y en a qui continuent à travailler pendant que les autres juste derrière leurs chaises font, le, font la séance de sport et il y a une atmosphère assez incroyable dans, dans, ce, de, dans cette entreprise où euh, chacun euh, trouve son compte finalement et euh, ça crée une dynamique assez, assez formidable grâce à son, à son, euh, son directeur évidemment qui a, mis, euh, qui a mis ces séances en place. Voilà. est-ce qu'il y a d'autres questions concernant euh, l'impact de l'activité physique et sportive, mais qu'on reprendra évidemment dans notre émission Sport Santé, qui aura lieu dans trois semaines. Euh, je vous rappelle que euh, la semaine prochaine, l'émission euh, sera euh, euh, centrée sur le sport en entreprise. Le mardi suivant, ça sera euh, le sport euh, santé, et puis ensuite on parlera de sport à l'école, le sport à l'éducation et le sport ensuite à l'emploi notamment avec des témoignages de passeport pour l'emploi qui est une association qui permet au travers du sport le retour de 100% d'emploi pour des jeunes qui sont en rupture avec le système éducatif alors je regarde s'il y a d'autres questions Roland, comment arriver à faire rentrer le sport en entreprise dans des régions rurales comme la nôtre ben Roland avec le Chisin Sport Truck évidemment donc le Tchisin Sport Truck permet de déplacer, c'est le premier terrain de sport mobile qui permet d'amener le sport auprès de tous les publics. Donc au travers de ce terrain de sport mobile, on peut venir en Aveyron, on peut venir à Marseille, à Lyon, à Nice, à Bordeaux, dans les petits territoires ruraux, Cahors, euh, Millau, euh, voilà qui sont euh, parfois en difficulté, hein. j'en je, suis issu, et je peux vous dire que les campagnes aujourd'hui euh, sont, sont très sinistrées, et donc au travers du sport, on... on, on on recrée du lien aussi, en même temps, auprès de gens qui n'ont plus d'espoir. Et euh, le sport, ça crée de l'enthousiasme, comme on l'a vu, sur le plan psychique. Ça crée, euh, ça redonne du goût, ça redonne de la créativité, ça redonne de l'alignement corps-esprit pour des personnes qui pensent que, euh, finalement, il n'y a pas d'avenir. Et dans les campagnes, c'est un peu ça aujourd'hui, malheureusement. Euh, professeur mercier vous avez le bonjour de Céline allez, Mier, euh, voilà, qui est un souvenir de mon en 2001. Oui Petit témoignage de Mostar, professeur. Bonjour, Céline. Ça fait <rire> longtemps, il hein. y a 20 ans bientôt. Mostar, euh, c'était une, une mission euh, où l'armée française a, est restée longtemps, plus de 10 ans, dans la guerre de l'ex-Yougoslavie, malheureusement. Effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Merci. <rire> euh, voilà, donc, euh, alors, on a parlé de la partie organisationnelle. Euh, il est très important, quand vous voulez faire du sport, tellement j'ai vu de personnes, je commence le, le sport demain, tellement je, je termine après-demain, finalement, il est très important d'avoir rendez-vous avec quelqu'un. Euh, pourquoi des grands cadres dirigeants prennent un coach pourquoi des, des personnes prennent un coach Pourquoi les entreprises prennent un coach Parce qu'il y a un rendez-vous qui est pris. Et si vous n'avez pas de rendez-vous qui est pris, vous avez 10 000 prétextes pour repousser ou ne pas faire le sport. Donc sur la partie organisationnelle, le live, notamment nos rendez-vous, mais pas que, hein? il y a, a d'autres opérateurs sur, le, sur la toile. Euh, le live permet d'avoir des rendez-vous où on a quelque part une obligation de pratique. On est, euh, on, est, on est obligé quelque part d'honorer de, de, de, de, ce rendez-vous et ça permet d'obtenir cette fameuse régularité dont parlait le professeur Versier, euh, un moteur s'use plus à l'arrêt que lorsqu'il fonctionne. Donc euh, pratiquer régulièrement et avoir rendez-vous, ça permet aussi... Euh, de pratiquer régulièrement. Si on n'a pas de rendez-vous, ben on peut l'annuler soi-même et c'est beaucoup plus facile de faire. Euh, Madame Ghislaine qui est infirmière, on salue toutes les infirmières, vraiment, euh, euh, on les applaudira ce soir à, à 8h, mais moi, je les applaudis tous les jours tellement je suis témoin de la, de la chose sur le plan familial. Euh, voilà, bravo à toutes les infirmières, tout le personnel soignant, les dirigeants, euh, pour tout ce que vous faites en ce moment et puis tout, tout aussi, tous ceux qui travaillent pour, pour la collectivité, euh, au-delà de, du personnel personnel médical soignant voilà on va terminer par les, les petites préconisations euh, après avoir parlé évidemment de euh, des séances euh, des séances euh, bouger chez vous sans bouger de chez vous <rire> qui ont lieu le lundi à 11h le mercredi à 11h et à midi euh, le vendredi à 11h le dimanche à 11h en live mais aussi en replay on a parlé aussi de l'impact de l'activité physique et sportive sur le plan physiologique sur le plan cognitif, sur le plan psychique, sur le plan social, le lien social très important au travers du sport. C'est assez incroyable ce qui se passe avec le sport au niveau du lien social. Aujourd'hui, on a euh, la fracture sociale. Ben, le sport crée, permet de réduire cette fracture sociale. J'en suis témoin. Tous les jours dans les quartiers, notamment dans les Yvelines où on intervient toutes les semaines et dans d'autres endroits aussi, dans le monde rural aussi. On a parlé de la partie organisationnelle où le sport permet de, de structurer ses journées davantage et puis avoir une, une vraie déconnexion au travail, au télétravail, 70% des collaborateurs aujourd'hui sont en télétravail donc c'est compliqué pour les entreprises de s'organiser donc il est important pour nous d'amener quelque part cette qualité de vie au télétravail au travers de ce qu'on fait chez Sport Management System euh, ou dans le sport en général voilà donc les préconisations c'est de pratiquer une activité physique à minima 30 minutes par jour alors si vous ne pouvez pas pratiquer 30 minutes de sport par jour, il y a le balai, il y a le ménage il y a la vaisselle, il y a tout le bricolage à faire dont on a, pas, on a pris du retard depuis maintenant plusieurs années parce qu'on n'a pas eu le temps, le goût, euh, la peinture, euh, voilà, le ravalement peut-être un peu moins parce que <rire> ça serait prendre des risques à l'extérieur. mais euh, voilà, Sachez qu'il y a eu un, un décret qui est, qui est tombé aujourd'hui à la mairie de Paris où on interdit la pratique sportive à l'extérieur. Alors si vous me demandez mon avis, euh, même si vous ne me le demandez pas, euh, nous concernant, on a souhaité pratiquer à l'intérieur depuis le départ. Pourquoi Pour ne pas donner un mauvais signal. C'est-à-dire que même si les personnes qui pratiquent à l'extérieur sont des personnes majeures, vaccinées et, et sont responsables et font tout ce qu'il faut, euh, il est important de ne pas donner un mauvais signal, au, notamment aux enfants. Euh, parce que les enfants se disent... ben. Ces personnes-là font du sport à l'extérieur. Ben moi, finalement, je vais aller jouer à l'extérieur avec mes copains. Euh, voilà. Donc, ce décret-là est tombé finalement au bout d'un certain temps. Mais euh, voilà, ce n'est pas une surprise parce que euh, c'est aussi ça la solidarité. C'est se dire, même si on peut le faire, ben, donnons le bon exemple à tous pour que euh, les choses se passent euh, le mieux possible. Euh... Voilà, après pour la partie préconisation, donc 30 minutes à minima dans une vie normale, euh, après, ben, j'ai tendance à vous dire, faites au maximum tout ce que vous pouvez faire selon les opportunités que vous avez. Euh, sur la moyenne, j'ai tendance à dire, faites une activité un jour et un repos un jour, c'est-à-dire une activité sportive un jour sur deux, à minima. Et puis euh, pour le reste, ben, c'est bricolage, c'est peinture, c'est ménage, euh, qui est une très belle activité sportive. Il y a deux façons de faire le ménage. La première façon, bah, c'est ma femme qui m'a obligé à le faire et j'aime pas le faire. La deuxième façon, c'est de se dire bah, le ménage, c'est peut-être la seule activité physique que je vais faire dans la journée. C'est pour ça qu'au bureau, je fais le ménage et euh, je prendrai des photos et je vous, je vous montrerai les photos pour vous confirmer que que c'est quelque chose qui peut être aussi convivial de faire le ménage et voilà peut-être le seul moment de, de sport de la journée pour certaines ou, ou certains. Voilà et puis la deuxième préconisation c'est soyez régulier, ne passez pas du coq à l'âne du jour au lendemain, partez pas à fond à fond pour se retrouver dans les, les graviers au premier virage. Euh, donc faites le doucement au début, progressivement et surtout régulièrement. Voilà, entretenez votre véhicule qui est votre corps, et le confinement est, est fait pour ça. Euh, il est important dans ces moments d'évacuer, euh, d'évacuer de l'énergie. Euh, tout le monde a de l'énergie, les enfants ont de l'énergie, euh, la maman a de l'énergie, elle est fatiguée peut-être ou pas. Euh, le papa est énervé, euh, après des fois il y a la belle-mère ou le beau-père, je ne sais pas. Euh, mais le sport permet d'évacuer cette énergie qui était négative et qui devient positive. Rappelez-vous d'une chose un écran, une position assise, c'est de la fatigue, c'est de la mauvaise fatigue. Le corps permet de transformer cette mauvaise, le sport pardon, permet de transformer cette mauvaise fatigue en bonne fatigue. Et pareil pour les tensions familiales, en confinement, le sport permet de transformer ces mauvaises tensions en bonne fatigue. Voilà, avec tout l'enthousiasme qu'il y a derrière. Avant dernier point, euh, les rendez-vous euh, qui vont venir. Donc ça sera euh, pour la partie. Euh, sport à la maison euh, mercredi à 11h vous avez yoga donc nous avons souhaité de faire nous avons souhaité faire une pratique douce il pratique sportive euh, pratique douce le yoga pourquoi parce que comme l'a dit le professeur versi il est important de travailler sur l'amplitude articulaire euh, Quand on ne travaille pas assez parce qu'au bureau bah, on est euh, on a les mains sur le bureau on est à 90 degrés on travaille sur le clavier la majorité du temps les métiers sont aujourd'hui très sédentaires la maison aussi euh, c'est toujours un écran une position assise hein, y compris sur le canapé pour regarder la télé et donc le yoga permet de travailler cette amplitude articulaire et le deuxième côté Pratico-pratique, c'est qu'on peut intégrer plusieurs formes de yoga, plus ou moins dures en fonction, et on peut le faire évoluer. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, euh, le deuxième rendez-vous, ça sera mercredi à midi, où là ça sera du cross-training, euh, cross-training qui, qui est composé des de, de, de, de, de 4-5 thématiques proprioception, coordination, renforcement musculaire, stretching et partie cardiovasculaire tout ça s'est intégré sur le, le même, la même séance de cross-training et puis ensuite à 11h le vendredi et, le, et aussi le dimanche mardi prochain on aura une conférence sur le sport en entreprise avec un témoignage aussi donc tout ce qui est avantage de la mise en place de sport en entreprise, des ateliers de sport en entreprise et je témoignerai de ce qu'on met en place auprès des, des entreprises et ce que ça peut apporter et je demande aux collaborateurs aussi peut-être qui nous regardent de, de venir témoigner mardi prochain à 18h. Euh, voilà euh, dernière petite chose euh, pour le Covid. Ben, si vous avez des, des symptômes, vous connaissez la, la procédure. Si vous êtes témoin vraiment, si vous êtes témoin de maltraitance, enfant, euh, adolescent ou euh, voilà les tout ce qui est enfant, faites de 119 ou euh, vous faites allo119.gouv.fr. Donc ça c'est très important d'être solidaire aussi sur cette partie. Le confinement créer des tensions dans les foyers. Parfois, il y a des dérapages. Il est important d'intervenir dans ces moments-là pour le bien des familles. Pour les violences conjugales, c'est le 114. Donc, même chose, si vous êtes témoin de violences conjugales, faites, s'il vous plaît, le 114. Je remercie euh, beaucoup euh, le professeur Versier de, de ses interventions euh, éminentes. Euh, je vous rappelle qu'il est chirurgien du Tour de France, du Paris-Dakar, ancien chef de service de, de orthopédique du, de l'hôpital Bégin à Paris, l hôpital militaire qui est général des armées. Euh, merci beaucoup professeur, on le reverra sur l'émission Sport Santé, euh, j'espère. Et puis euh, voilà, merci à vous d'avoir participé, merci de vos questions, de vos témoignages. Euh, essayez de contaminer euh, le monde qui est a autour, euh, pas avec le Covid, mais avec euh, euh, l'envie de faire du sport, le besoin de, de s'entretenir dans ces moments-là, qui est quand même un moment privilégié pour le faire. A très bientôt, à mardi prochain ou à mercredi pour une séance de sport.